Euh, ma jeune collègue qui est chargée de la communication a fait une présentation que je trouve incomplète, parce qu'elle n'a pas dit que je suis mariée ouais. depuis 53 ans. Wow. Super. <rires> S'il vous plaît, elle n'a pas dit que je suis mariée depuis 53 ans. J'ai fait sept enfants, dont six vivants. Et j'ai 15 petits-enfants. Et un arrière-petit-fils. Alors, je crois que ma rencontre avec vous, elle l'a située dans le contexte de la célébration du 60e anniversaire de notre indépendance. Je voudrais, avec la permission du fondateur, me lever. Je pense, et tout vous l'a dit, nous avons décidé de tenir cette conférence parce que nous pensons que vous devez savoir d'où nous venons. Vous êtes né dans une république, et il est parfois difficile de se rendre compte de ce qu'on a. On sait ce qu'on n'a pas, mais on n'apprécie pas toujours ce qu'on a. Cette République de Guinée est née le 2 octobre 1958. Et le 6 octobre 1958, moi je suis rentré au collège, c'est-à-dire quatre jours après la déclaration de l'indépendance du pays. Mais comment on en est arrivé là? La Guinée a été le seul pays francophone à dire non le 28 septembre 1958. La France avait d'autres colonies qui n'ont pas dit non. Alors la question qui se pose est de savoir pourquoi c'est la Guinée seule qui a dit non. Pourquoi Et c'est pourquoi nous avons décidé, vous qui avez moins de 30 ans, pour la plupart, et qui n'avez pas du tout connu la première république, qui n'avez pas connu parfois les premières périodes de la deuxième république, de vous dire comment on est arrivé là. Vous savez qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1945. Et à cette guerre, vos grands-pères et pour certains, vos papas ont participé à cette guerre mondiale. Quand l'armistice a été déclaré, les Africains se sont dit « bon, nous on était colonisés, et quand la France a été attaquée par l'Allemagne nazie, nous qui sommes dans les colonies, nous sommes allés aider la France à se libérer du nazisme. Ça veut dire que si nous avons pu aller libérer nos maîtres, nous aussi on peut être libres maintenant. Les députés africains qui étaient à l'Assemblée nationale française à l'époque, parce que les colonies avaient des représentants dans l'Assemblée nationale française, se sont dit, nous aussi nous allons voir comment nous aussi on peut se libérer. Et c'est pour cela qu'ils ont fait la conférence de Bamako en 1946, 1946 pour créer ce qui est appelé le Rassemblement démocratique africain le RDA. Mais d'autres n'ont pas participé au RDA. Ils ont créé d'autres partis politiques parce qu'à partir de 1946, une sorte de libéralisation des activités politiques a été décidée par la France pour permettre l'expression plurielle des aspirations politiques. Alors, le RDA, lui, qui se voulait fédéraliste, s'est réuni à Bamako. Il y a eu euh, Ophot Boani, Moulibo Keita, Mamadou Yad du Sénégal, Touré du Guinée, Bakari Thibault du Niger et d'autres. Ils ont créé le Rassemblement démocratique africain avec pour objectif l'autodétermination des États, l'État, c'est-à-dire l'indépendance politique. En rentrant dans leur pays, chacun était supposé créer sa section nationale. Et la section nationale du RDA en Guinée, c'était le PDG RDA, le Parti Démocratique de Guinée. En Côte d'Ivoire, ça s'est appelé Parti Démocratique de Côte d'Ivoire RDA, PDCI RDA. Au Sénégal, au Niger, ça s'appelait le Parti Sawaba. Alors chacun a créé sa section nationale. Et... Il y a eu un député français, socialiste, qui a décidé, vraiment, qui a conseillé au gouvernement de libéraliser quelque peu, mais soit la gestion des colonies. Et c'est comme ça qu'une loi a été votée à l'Assemblée nationale française qui porte le nom du député qui l'a initié, la loi de fer. Je vous conseille vivement d'aller sur le net pour savoir ce que c'est. La loi de faire donner une certaine autonomie dans la gestion des colonies, notamment la création des assemblées territoriales pays. Et en Guinée, cette assemblée territoriale a été votée et elle a été instituée et son premier président était un âge Diallo. À l'issue du vote, le parti qui, vote, qui avait le plus grand nombre de voix, à l'image de la France, décidait de nommer le chef du gouvernement territorial. Dans le cas de la Guinée, Lansséfoula était président de l'Assemblée territoriale et Sefout Touré était président du Conseil. Alors, paris 1958, il y a eu une grave crise en France. Le général de Gaulle est appelé à la rescousse et il est nommé chef du gouvernement en Mais lui, il était militaire. Et quand tu vois la biographie du général de Gaulle, c'est lui qui est allé mobiliser les pays africains contre l'Allemagne nazie, l'appel de Brazzaville. Allez sur le net vous informer. Alors lui, il a dit, il a été appelé à la tête du gouvernement, il s'est dit, ceux que j'ai appelés et qui ont aidé la France à se délivrer, nous allons leur faire une proposition de communauté franco-africaine. Et le référendum de 1958 a été proposé par le général de Gaulle pour créer cette communauté franco-africaine. général de Gaulle a fait donc un tour dans les pays, les colonies, pour leur proposer cette nouvelle constitution de la communauté franco-africaine. Il a fait le tour et chaque pays l'a reçu. Je dis en passant, la Guinée a été le pays qui lui a donné la plus grande réception. Alors, mais comment chaque pays a préparé il y avait deux tendances dans chaque pays. Ceux qui voulaient qu'on dise non pour avoir l'indépendance immédiate de la France. Et ceux qui voulaient qu'on dise oui, si les rapports entre la France et les colonies sont remaniés à sorte qu'on soit une communauté, alors nous, nous allons rester avec la France. Donc, on va dire oui. Mais le colon... Qui sait que la colonie nourrit la France n'est pas restée assise. L'administration coloniale a travaillé dans chaque pays pour que les pays disent oui pour rester dans la judiciaire de la France. En Guinée par contre, le RDA a dit non non non non nous on ne reste pas dans la judiciaire nous on veut puisqu'on nous propose d'être libres nous on va se libérer on oublie de répondre non seulement comme ça on est libre on vient nous donner l'indépendance sur un plateau d'or nous on va refuser les Guinéens disent non donc les Guinéens étaient prêts à ça. Et ils l'ont fait savoir. Et le discours, le fameux discours que le président Touré a prononcé en Guinée, quand le général de Gaulle est venu en août 1958, avait été envoyé au général de Gaulle deux mois avant son arrivée. Mais les gens qui l'entourent et c'est pour cela, vous, jeunes gens, c'est important que vous soyez préparés à l'exercice réel du pouvoir. En général, ceux qui sont autour de celui qui a le pouvoir sont de deux catégories. Ceux qui sont loyaux, qui ne lui cachent pas la vérité, mais il y a ceux qui sont démagogues et parfois zélés. Les gens ont eu peur de montrer la lettre du président secoutouré au général de Gaulle. Il ne l'a pas lu. Et on ne lui a pas dit ce qu'il y avait dedans. Or, il n'a rien dit de nouveau. Le discours était déjà dans leurs mains. Alors, le général de Gaulle vient, mais il a une réception grandiose. Comme le PDG RDA savait le faire. Tout le monde est sorti. Et les femmes de Conakry disent silice au taille. Ça veut dire que l'éléphant est rentré en ville. Et le général de Gaulle, qui s'est fait interpréter la chanson, a cru que l'éléphant là c'était lui. Alors, on le reçoit, et puis, on va à l'Assemblée territoriale. Le président Saint-Flaïda fait son discours, et on donne la parole au chef du gouvernement territorial,